De nouveau dégradé, j'espère que ça vous fait plaisir Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue C'est Bichard, on se trouve pour une nouvelle vidéo Des Mondes j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire Très fortement Mesdames et messieurs, je vous sors une game qui ne s'est pas Passée depuis vraiment très longtemps, genre le type de game Très serré, on ne sait pas qui va gagner Avec des retournements de situation à droite, à gauche Jusqu'à la fin, et je pense que ça va vous faire plaisir Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de game comme ça sur Minecraft Genre ce Minecraft, 160, là je suis en mode Oh Ça va se demander si je vais me faire foutre, hein Je pense que je vais aller me faire foutre pour de vrai. Hein. Pour cette game de démon de j'aurai le rôle de Tomoka. Je suis le pilier de l'eau. Mon objectif est tout simplement de tuer tous les démons. Pour m'aider à ma tâche, j'ai bien évidemment des bots Death Rider 3 intéressants à utiliser dans des grands étendues d'eau quand il faut tempo ou tout simplement tenter des clutches en 2, V1, V3, V8, va V. Vas-y, un enfin, si, million quoi. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et à vous abonner pour espérer atteindre les 100 000. Je vous fais un gros bisou, c'était Bichard. Allo! Ah y y'a qui par là? y'a qui par là? Y a du monde là? Ah ouais? Richard, je peux te parler ou pas? Euh, ouais, euh, la pomme d'Arouin. Ah, ouais, ok, tu m'appelles comme ça alors que c'est. Ok, vas-y, ça marche. Salut Lilian. Euh, j'aurais besoin de toi dans la game. Non, bah, ben ouais, non. Tu as compris? Du dévo Non, bah, ben non, bah, ben non. C'est toi. Tu connais pas ce rôle alors c'est. Moi. Ouais. Ah, je tombe. Sens... Il est quelqu'un. Ah! T'as pas fait ton choix? Et si, je viens de le faire. Et pourquoi tu... Je... Ah, et du coup, t'as confiance en forcément... moi, ok. Bah, c'est toi mon pilier, donc euh, on va dire que ça tombe bien. Il a okay. tué, personne Euh, je sais pas, je Ça doit être un safe, sûrement. Bah écoute, à chaque fois que quelqu'un meurt, tu me dis si t'as le pseudo du tueur, tu me le dis. Là, il est, est, est, est, est mort. Si tu es à côté, tu dis euh, euh, Ryan. t'inquiète pas, les gens croiront, on ne vont jamais cramer. J'ai hâte à ça. Bah dans tous les cas, les, les, mé les méchants savent que t'es Gaïa, donc... Euh... Il se au dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il a non, fait un en que fait, okay, je en me de faire... Mec, je t'ai vu. T'es où Salut. Salut Bichard, comment tu vas J'ai vu un mec, il est plus là. Oui, oui, oui. Il, il, il, il va vite. C'est tout ce que j'ai Non, non, il, il, va... il, il est. Il, de... il, il, il... il a spawn à côté de moi, il a disparu. Oui, bah moi aussi, bah, je viens de spawn là donc. Euh... Non, non, il, non, non, il a été TP donc c'est pas lui, ennemi. Ah. Je l'ai vu en arrière donc euh, c'est pas lui. Bah c'est sûrement un relas speed. Que bah que du coup est oui. il va j'ai c'est. Bon c'est qui les méchants là qu'on puisse attaquer là Je sais pas nous on a tué ah, la, du... la casa déjà. Bah j'ai un gros méchant mais bon euh... ah, ouais, ah ouais mais. Vous faites confiance vous Ouais, 100% mec avec Bébert. Ouais. Moi j'ai confiance en Bichard ouais. On est collé ah, comme bien. dans les doigts d'une main. Ah Ah ouais c'est terrible hein. Tu veux venir? Tu poser hein. une question, Bichard? Ouais, bébé Tu peux venir avec moi deux secondes ou pas? Après, est-ce est que c'est gênant s'il va pas me terminer là? Ça, je lui fais 100% confiance. Tu veux. Vas-y. Il Vas y a un je crois, à côté de nous. C'est pas gênant? Bon, franchement, je pense qu'il faut que je reste pas trop loin de toi. Ah ouais. T'as eu ça, toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me doute. Il y a effectivement le Banaï à côté de moi. Banaï, est-ce que tu peux te dévoiler à nous, étant donné que tu sais qu'on est safe? Comme ça, on sait quitter et on évite de tuer, genre bêtement. C'est interdit. S'il te plaît. Alors, en en tout, tout cas, je connais pas la voix, Attends, donc... mets-moi un coup. T as, t as cru mets qui en fait voilà, chère! <rire> <rire> on te voit, Imox, on te voit! Alors, euh, sûrement Manon et Démon. Ou <rire> On va dire qu'elle a demandé, il y avait qui comme Roll qui avait une boussole? Euh, du coup, il y a Mitsuri. Ouais. Mais euh, vu qu'elle a 20 cœurs, on va dire que c'est compliqué euh, de se une ou autre, tu vois. Il y a quoi comme rôle qui a 20 cœurs Ça veut dire qu'elle aurait deux cœurs en plus dans son rôle, plus une lame. Si Koukou Shibu peut être assassin, il peut crafter une lame avec deux cœurs en plus. Ah non Oui Pourquoi t'es méchante Non, je suis pas méchante. On... Manon, on t'a démasqué. Non, tu mens. Tu... Mec, tu... Mec, meuf, meuf. meuf. Tu... Mec. tu es un je rôle. Mec. Ok. Je... Et tu me dis si, si c'est vrai, si c'est vrai, tu me dis la vérité, ok Ok, je suis Tu, en es... En tu es un rôle. Ok Oui, ouais, jusqu'à l'assassin. Démon, attends. En étant assassin, donc t'as eu deux coeurs en plus. Et en plus de ça, ton rôle te permet de crafter une lame et t'as eu deux coeurs de ta lame. Non. Donc, ouais. demain. C'est pas ça. Les, les gars, ça sent un peu la dévo par ici. C'est. C'est archi pas ça. Bah, Gyomei, hein. Gyomei. Statistiquement. Attends, mais ton gars, -Mai, -Mai, c'est pas en chante. Gyomei Gyo a deux coeurs aussi. Hein. Un escaliator. moi Béchar, euh, ça va être chiant. Hein. Ah, mec, ça se voit, t'as de l'expérience en Bedwars pour faire des <rire> escaliers si bien. Là, là, là, t'as un escalier, là. Y ah. compris voilà. les flayers ah. qui, euh, le, qui ont de. de... Ah y'a une accueille, mais attends, ils étaient pas juste là, les mecs qui... oh, oh, oh, Bichard C'est ouais. très bien ce qui vient de se passer. Ok. Oh, mais putain, mais oui, je viens de comprendre. Oh, okay. euh, donc je... Faut faire je... vraiment attention à Vimibi, quoi. Genre, vraiment, vraiment attention, quoi. Okay. Ça va, Bichard <rire> C'est ce que j'allais dire, bro Y'a euh... rien, hein Des plages ou quoi Ah oh, t'inquiète. Au pire, je mourrai, j'assume. la vie, t'as vu Oh alors, voilà, on est wagon 4, donc ça va encore. On risque de croiser les gens devant nous là. Bon, du coup, maybe, maybe, maybe. voilà, voilà. C'est dit, c'est fait. Bah non. Non, mais s'il vous plaît. C'est quoi Azo mais... quoi? Attends quoi? Attends quoi? Mais wesh, on est trop con! On est trop con! Merde, mais, mais on est. On pas arriver. Oh, c'est hyper honte! J'ai pas de rentrer! Mais, oui, mais toi, t'es Sanimi! Eh non, je suis pas Sanimi, mais on Tu penses que ça marche ça? Ah non, ça marche pas! Ah si, ça marche! Non, non, ça marche pas, ça marche pas, mec! Mais j'ai 5 coeurs! Pourquoi tu fightes pas? Parce que moi aussi, j'ai 5 Bah, 5 coeurs contre 5 coeurs, mec! Mais non, mais c'est un AV, hein 1 oh, mec! Oh, il est parti. J'ai perdu. On a pranké ennemi, les gars. Par contre, ça veut dire que l'autre démon simple est pas venu défendre, genre. Ça, je ne comprendrai jamais, hein. Je suis assassin, Bichard. Euh, ah bah non, il est mort. Es, bon, c'est Waze, Waze euh, ennemi, là. W, euh. Et... On est passé en Tsum Tsum, on a mis Yodok à cette fois. Ouais, moi. Ah, on fait Bichard. Ouais. Que il est safe, est safe ou quoi. Ouais, je pense, ouais. En vrai, oui, il y a Snackim et Musan, hein. c'est quand même des bons rôles, hein. mais euh... ouais. euh... chiant, ah, tout le monde mmh. a que Pas de Tixo Ouais. Ok, vas-y. Attends, bon, faut que en Ah, ah. Mi-tour, les gars. Euh... Demi-tour, les gars. Putain, il a plus de vie La patate La patate, c'est vrai qu'il était méchant, lui. Il se passe quoi là Il a plus de vie, il a plus de vie Mort euh, bon. Bah j'ai. Il est seul, il est vite seul, il est vite seul. Mais, euh... mais, mais barrez-vous par contre, Faites, respectez les groupes les gars. Bah en gros c'est bon normalement. Ouais il flou, on était pas full tu peux, on va dire. Pas full des Ah, ah il y, y a Shijuro veux... Non non, je ne pas le Le plus Musane. Bon vrai ouais, j'ai Y'a un mec qui l'aide, y'a un mec qui l'aide, fais attention. Je viens de prendre des coups d'un mec. Lissoko, Nisoku, Lissoko. Non non. Ah c'est Shijuro, Chino, Chino, machin. Chino, Chino, Chino en dessous. Ah Et flou. Ah oh, putain, j'ai mal fait gaffe, putain je ah, crois se que se Bébé est avec moi, bien joué, bien joué, je me Bon par on partons que... dans le train, c'est des des Kassou, on va pas avoir join Et Oh, let's go, go. Wouhou okay. Oh, c'était chaud hein. euh, Il a diviné Musan, j'ai vais un goût, j'ai fait... Ouais, ouais, je te Il ah y a un mec qu'on a pas tué, il hein. y a un mec, mec qu'on a pas tué hein. Il commence euh... par un S, Chinoé, Il Shinoé, Shinoé Il est méchant, il m'a attaqué Mais fan de Tiaxo il est mort Qu'est-ce que vous faites là vous, euh, qu'est-ce que vous faites là Ils viennent de tuer Musa, mais ils ne Ok, ok. Ok, je nous vois. bien. Euh... Ça va, Bébert Bon, bah écoutez, euh, on est bien. Les symboles Il est est est pas mal. reste 7 démons, ouais. stress, reste safe. Ah, bon, oui. Parmi les démons, il y a quand même Nakimé. En plus, ça va être la nuit et tout, ça va être parfait. Hein. C'est le parfait, on va se faire pétrir. Bon, je reste avec vous. Vous avez l'air quand même plutôt safe du coup. Dommage, euh... c'est qui qui fait. Là à l'instant à côté. Là-bas, là bas là-bas là-bas. Là Ils viennent de partir, je viens de voir pseudo encore. C'est Elias. Uh, Elias, Elias. Good job dad. Elias. Elias, good job dad et tout. Mais je sais pas si Ah good, jeu jeu là. Ou... good là Dad là. Non c'est pas eux je crois. Attends mais c'est toi que j'ai croisé en game, cave de... tout en l'heure avec l'air Ah c'est possible. Gris. Ah bah toi Sinjaru. Eh Sinjuro. Ah mais, mais ça te fait que ce soit que les démons ça m'a pas qu'ils sont que les démons, moi je parle pas. Non pas non non mais juste Il a parlé derrière la porte de sortie, moi je veux le tuer la dernière porte de sortie. Oh oui t'inquiète, je vais te rattraper hein Pas sûr. T'es sûr de toi Bien sûr. Ah mec Ah c'est vrai que t'as beaucoup de quand même Ah oui, il a spook 3 hein T'as 3 Ok, je laisse tomber hein Ouais non, non, il, il avait, il avait spook 3 les spooks Ah attendez <rire> non. En fait je comprends pas ce que vous êtes oh, Vous bon, êtes de trio Non, Oui, c'est nous, c'est nous venez, ouais, venez, venez, venez, venez Deux les méchants non fait, donc, Non De quoi les méchants non, non, on a tous les pas, méchants frère si vous voulez On a les Nivek, Aslo, Sol, Wazir, Castor ils sont là-bas, si vous voulez. Ils sont là. bas il y a le gros du là. bas sont OK. On sont Ils sont là. là. J'ai pas est On est deux, on est deux, on est deux, on est deux, on est deux. T'inquiète, sont t'inquiète. Ah, sont là. Ils sont là. Ils sont ah bah attends, je vais bouge sur toi du coup. Merci. Non On fait des... Je vois pas comment, hein. Il a force, hein. Pas de l'eau. Pas d'eau. De tu capable... Ah, il peut venir qu'au bout de deux minutes. Ah merde. Ça combien de temps il m'a tué il va falloir ce une gap ça dure une minute trente salut mais je vois des particules salut oh tu m'éclates oh la détresse allez J'ai tué Daki, c'était inespéré, je n'avais que 5 heures. C'était dans un move inattendu, totalement. Malheureusement, je survis, mais je reste à 5 heures jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la partie, je ne pourrai pas régénérer ma vie au-dessus de ces 5 heures. Autant vous dire que la situation est clairement désespérée et c'est impossible de gagner. Incroyable Let's go Oh le délire Oh comment le.. Oh là là là là là là Oh là là, c'est fou hein Bon, j'ai 5 heures mais en oh vrai Nakimi Kaigaku Jigoro Enmu bon Enmu fera rien hein. ça peut être terrible hein. Ah j'ai 1 j'ai plus de l'âme Ah bichard Eh hey, mec ça va Ça va, trop cool. petite je suis juste attaqué par Jigoro Kaigaku Jessou Comme il s'appelle ouais. Aslo, Stuki ou est agressive. On reste un des serpents, peut-être utiliser Attends je vais le préparer sur Aslo C'est As agressif qui a fait le kill GG à lui Ouais Ah bah t'es là Et plus bizarre, facile à tuer dans je viens de me faire sauter par petit choco. J'ai pas compris. OK. Ça va, vas-y, on peut pas tous les taper, vous les. Il Les choco agressifs, ils sont vraiment méchants. Vas-y, go go go. Vas-y, on s'était fait. jour. Il et toujours. Tu as sluque les gars, du coup tu les autres il y a que Bichard en fait. On est au ils sont deux, Non non non, je peux pas dedans. Vas-y, viens viens viens, vas-y viens, vas-y viens. Toi toi toi toi toi toi toi. Il est trop bon. Ils ont trois, ils sont trois, ils sont trois. Il a deux âge Je gueupe, je gueupe, c'est la miface, c'est C'est les sons de la veine. Je suis mer les gars, je suis mer. Euh, A l'aide allemand. Dis Max Oh calme, au calme C'est bon, ça bon. C'est faux, j'ai menti Dis-moi ma mère que je l'aime Ok les gars, -il. Il, le il faut trop décap' là attends, fait me me mec, ouais, non, charles, ça Attends, attends, Ouais, non, ça rien, ça rien Ils sont vachement bien en gap Ils sont vachement bien en vie J'avais eu toute ma vie Et chaud. ouais, Ils sont forts en plus pas mal, comment on peut gagner la game. Hello I'm on the train! Bro, how are you? My teammate, where are you? I search you, bro! Enfin. Putain, enfin, je trouve quelqu'un. Mais je suis sure en fight, toi? Pourquoi fight? Si tu veux, hein? mais pourquoi? Bro, it's fine to run. Ah, okay. It's fine to run. Oh no, good job, dad. Il a pas su courir, les gars. JJD a pas pu courir. Sanemi est mort Sanemi est pas mort. On trouve Sanemi. Oh lololololol. Sinon, ce qui serait malin, c'est que Sanemi me TP pour avoir mes co et me rejoignent. Il est doté d'un beau sens de la vision. Justement, cherche. On l'a croisé il y a deux Vu que crash. Non, c'est bon. Je vais y, y bon aller. C'est bon, les gars, je l'ai quasiment bien cadé ouais, été... <rire> Je l'ai appris à mes dépens. Il est remonté. hein l'aide Oh deux avec, deux avec moi, viennent, pitié Deux avec moi ouais, deux, qui deux avec moi bah, Est-ce qu'il a ça l'est ici oui, oui, ah, bon, Ok Mais vas-y, Euh... AM MC qui Allez, il a que... Vas-y, go, go, go Viens, viens, descendre sous l'arme Maintenant, maintenant, maintenant Ok, vous avez pris, on va descendre. Vous avez pris 1, 2, 3, descend maintenant, et on le fight. On les fight tous. Après, en vrai, fondamentalement, notre chance. Sur un malentendu, ça peut le faire, hein. T'as l'âme de speed Tu me dis quand tu te fais taper, hein. Bah, je me fais taper, là, hein. Ouais, par contre, il y a la bord là. Hein. Go, Go, les gars, gars. Recule un peu. Ouais, <rire> mais c'est bon, mais ça, c'est ça. Ce que je fais du comme jump, par contre, c'est une catastrophe. Horrible. T'as chacé, t'as Zinitsu, c'est Zenitsu. Non, je suis pas Zenitsu. Une ouais, ouais, okay, bon. minute, ça va, une minute, ça va. Je suis au-dessus on, bon, on dort hein. celui ah. devant moi Lui aussi il a speed là. Ouais bah j'ai speed On 3. avait si bien joué, c'est dommage que ça n'est pas compliqué. Tu le vois toujours Oh non. plus derrière hein, je suppose. Aïe aïe aïe, speed 3 c'est vraiment rapide. Là, ouais hein. c'est fort. Bah les gars, les gars sachez qu'on fait pareil hein. On tp euh, là et il a encore cette Ouais il y a plus de tp, il a plus de tp. Ok ok, en vrai c'était très bien, on les a descendus à deux. Euh... Excellent. Maintenant faut, faut que je fais tous les autres. Les... En vrai moi je vais traîner pas loin de l'eau hein, venez hein. Après là c'est la. il préfère. Il reste ils quoi Il reste Gigorose et les trucs. Gigorose et Nito wieder... et. Ah Nakimé Ah non, non mais il est mort dans la cage Ouais ouais je l'ai tué dans la cage. Là il sur là, ouais, il ai sur là, sur là il sur là. Ouais, je crois que je reviens. Oh vas-y frère, t'appuies à parler aussi, là. Ah mettez de l'eau là. Vas-y go. Il a pris sa mère. Ah oh, j'ai jeté un gain Derrière Bichero au pire Ah oui c'était Derrière derrière derrière Vas-y il est tout seul il seul, est seul Désolé pour la, pour la Tengen mais j'étais vraiment vraiment, pour la, pour la tengen, mais vraiment... Il peut le 10 secondes il 3, 3 minutes je suis obligé d'écouter Mets de l'eau mets de l'eau mets de l'eau c'est qui Non je vais <rire> <l 'ai eu. rire> Mets lui un coup Je peux pas y être loin <rire> C'est pas possible c'est pas possible Oh non mais c'est trop frère apprenez moi à courir C'est y baiser Retourne toi retourne toi retourne toi retourne toi retourne toi Ah oui ah oui d'accord c'est pour ça Oh là là Je sais. Je peux venir ou pas Non, je peux pas venir, on est d'accord Non. Oh, non, non. Ok. Mais meurs J'ai... Je, avez... je suis là, je suis là, je suis là. Je, je suis bien, je suis bien, je suis vraiment bien. Euh, bien. Euh, viens pas, visquez, viens pas, viens pas, du roulé. Ah non, non, non, je pas, je pas, je pas, je C'est-à-dire que si vous mourrez, je vais trouver de recule Vas-y, reste de l'eau, reste pas loin de l'eau. La merde bien, on lève tout, on lève mais sinon, mon pire, tu le fight et. Euh, recule, recule, recule, recule, recule, recule! recule. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je suis bien, je suis là. C'est insupportable, hein! <rire> ah, bien joué! <rire> le pompier! Je te ouais. le renvoie, je te le renvoie! Ouais, c'est bon! J'ai mis le monte un peu? Ouais, bah là, j'ai besoin d'aide, surtout! J'arrive, j'arrive, j'arrive! Il marche. mort? Tu m'as dit monter un ni peu le tard alors! Vas-y, je tank pour toi! Recule, hein, si t'es bien! Mort? je Pardon. Pardon, oh, le plus. <rire> ah les gars <rire> Mais attendez. Euh, Biscotte est pas bien je te rappelle Ouais ouais t'inquiète Recule, recule, recule, recule, recule, recule, on part va... de l'autre côté, on va pas Frérot, frérot, frérot Il va mourir a Je suis bien, bien, je suis bien, je suis bien Il est pas mort Sors, sors, sors Ouais, plus facile à dire qu'à faire mon gars Ouais, je sais, je sais Il dans la merde, il m'a ah la merde, il se les go go! Ils ont quoi, ils ont quoi? Vas-y je suis qui? J'ai reçu qui, j'ai reçu. Euh, ça c'est un peu bête. Parce que tu me casses les couilles à pas dans l'eau comme ça là. Ah, écoute, vas-y. Vas il sort derrière toi. Euh... C'est pas où, ça va, quand même. Pas la action du moins. Oh, bah, ah bah, GG. Ah putain, allez, go go go! J'ai plus de heal, j'ai plus de heal. Oh non, non, pas comme ça, Allez Euh. Franchement, hey, euh, on n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit, tu sais, ouais pas... Let's go <rire> C'est incroyable J'ai deux gaps, mec. J'ai plus rien. J'en ai récupéré une sur lui sur son cadavre. Ah, je suis contre la nuit. est nuit, récupère des, codes, des cartes toutes des huiles Oh je suis mort. On n'a plus rien, on est nus genre. Viens, mec, toi. Allez, viens. Bon, ok, vas-y. Bonne nuit. Ça va Bon, <rire> moi, je m'en vais, hein. Au revoir. Bonne nuit. Mais non, mais non Viens, on finit Il est trop fort, il est trop fort Non, attends, il va attendre des minutes Viens là, viens là, tu meurs là. Je ferme ma gueule. Allez, viens là, meurs. Mec, j'ai 5 heures aussi. Ah ouais Mais oui, c'est un combat 5 coeurs. Mais c'est le... comment ça Je me suis fait euh, cache dans la caverne de Daki. Mais non, et mais tu j... mens. non, non, et je l'ai tué. Et du coup, je suis, je suis lâché à 5 heures depuis tout à l'heure. Mais tu mens Mais vraiment pas Viens, viens, on fight alors. Vas-y, vas-y. Oh non non non. Là, je non, non. <rire> <rire> non, non, non, je suis en dessous des armes. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, mais là, tu viens de gap. Moi aussi, hein. C'est vrai. Ah mais t'as pas deux coeurs du tout. Allez! J'ai pas deux coeurs du tout. J'ai cinq j'ai pas une une deux. dit 2, j'ai dit 5 Ah ouais, ah oui. t'as mis vraiment 5 coeurs. Oui! Coeur oui. Je, je me suis fait niquer Vas-y frère, je... ma game, ma game, s'est à pas vous voir. Mais oui. Ne plus me recevoir, ça aurait été hilarant Oh I'm on the train, bro. How are you? My teammate, where are you? I search you, bro. Merci pour le service, Bébert. Comment j'ai le somme, oh, ben moi aussi. My bro, my team mate.